Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus Jacqueline et Michel ah, Merci qui ouais Merci Jacqueline et Michel Il paraît que ça va être rebaptisé Richard et Michel. C'est ça que... Avant, et maintenant, on le... va filmer. Et le, et le après, ça va être comme ça. Non, mais c'est vrai Voilà. Bon, ça, à la limite, je vais mettre un peu de clair ici. Voilà. Eh oui, parce que là, tu as encore la mère caillole, pleine de, plein de frites. Wow. Si, si c'était prévu pour ça, ça n'est pas assez beau. C'est une la de la gloire. <coughs> tu sais, <t> as, <coughs> médecin, as remis, euh... bah, Il paraît que non. On peut rentrer maintenant, mais on peut Je pas me peux ouais, bah, pas encore. Oui, mais j'ai Comme ça. La chaise. Ouais, ou toi, toit, hein, n'importe. La oui. chaise ou, oui. Ouais. ou ouais. toi. Hein, ouais. Tout comme vous le veux au moment où on parlait. Oui, je le veux. Oui, je le veux. cette dernière séquence que nous faisons est la séquence du mariage de euh, Émilie et de Cyril et de Léonce qui est là. Et on va essayer de la faire parce que je la trouve tellement belle que j'ai envie de, de, de prendre le maximum de, de, de temps de ce beau décor que nous avons. Mme je... Émilie Albertini, consultez-vous à prendre bruit-poux sur Léonce Micoulin, ici présent Oui, je... Vous pouvez avancer la banlieue. Qu'est-ce que tu lui donnes à manger Non, ça va pas. Et il faudrait pas que Rémi qui reste là. Il y a quelqu'un qui a couper les jambes De la caméra, elle va aller sur chaque métier. Hey, toi, ta tailleur et ta... Vous allez vous balader dans le marché et aller voir un peu les métiers. Vous vous baladez et puis peut-être que euh, euh, M. Caillol et Madame Caillolle à un moment vont un peu s'arrêter pour parler de, du match de ce soir Et puis tu vas le regarder Regarde mon cas, regarde mon cas Tu vas regarder mon cas, c'est. est tu le Et Allez, on va faire juste pour voir ce que ça va donner dans l'esprit et vous pareil, euh, Mademoiselle, mademoiselle, n'hésitez pas à vous balader Attention, monsieur le remouleur, attention, monsieur le remouleur, là, c'est bon, répétition, action! Ah, ouais, ah, ben ah, Gigi, ben reste, reste où tu es, reste où tu es, tiens, tiens, euh, euh, euh. Est-ce que tu te souviens de quoi on a parlé quand vous êtes arrivé, tu sais, il caresse la pendule, ouais. il la bouscule pour voir s'il y a un secret, pour voir, pour voir juste pour me faire une petite idée. Donc, la pendule, pose-la à côté des pinceaux, par exemple, voilà, là ou là, et puis, à un moment, tu vas y aller, tu vas y commencer à y mettre les mains sur cette pendule et à, à essayer de dire, mais dans ta tête, il n'y aurait pas un secret à l'intérieur. Voilà, là. Voilà. Et puis boum, boum, boum. Voilà. Là. Et puis à un moment, je vais m'arrêter. Et c'est là que tu vas avoir ton air dubitatif. OK On va se l'essayer mécaniquement pour voir ce que ça donne. Répétition, hein Moteur Là. Et 10 secondes après, tu vois Monsieur Caillol arriver là. Merci. <rire> Merci beaucoup. Ok, on est bon. Je pense que ça l'implication une côté. Je regarde. Une version comme ça. Et elle m'a perdu. Qu'est-ce que tu pourrais dire Et puis, je me tais le temps. je me tais le temps. J'ai pas de photo d'elle sur mon tableau. Donc, ça, c'est un plan serré hein? Pardon. J'ai pas okay. de photo d'elle. Tu crois que tu caresses le linge, tu ne le laves pas non, Il n'est pas blanc, pas il n'est pas blanc, la Richard, la. Richard, il veut ouais. pas content. Regarde-la comme c'est, c'était que Non, c'est pas lavé ça. Et si tu n'es pas content, à qu'elle faire Tu me réponds comme ça. Oh. Qu'est-ce qu'elle est belle, la mère Denis. <rire> oh, Chris, tu peux me dire, ça c'est vrai ça. vous mériteriez que vous arrache la langue. Ceci n'est qu'une vérité. Il a un bien Continuez comme ça, je vous mouille de la détourner. Il a un peu. Il a eu eh oui, et là, ils sont donnés du 32. Ouais. Scène 5, 1 sur 2, caméra 2. Yves, on est dans le champ là. hein Ouais, ouais, ouais, vous, ça pour être dans le champ, vous êtes dans le champ. Là, mais je me suis dit, bah, tu vas aller la voir, tu vas aller enlever le make Je prends ce que tu ressens. derrière Non, non, moi je me suis dit, c'est plus quand elle s'en va, en fait, parce que là, elle lâche. Euh, D'accord. Et là, il faut que ce soit juste... Parce que je Donc, vais faire bam, et bam. Le premier, c'est ouais, 20 par 20. Et là, il qu'il y ait une question. Ok, wow. C'est la, la, la fin, non, ne, ne, c'est pas ça. Alors, c'est moy, moyennement pas bon, même grandement pas bon, parce que moi je t'ai vu papillonner des yeux, d'accord, donc déjà là, euh, tu ne veux oui. pas du tout. Euh... Arrête, oui, oui, couper. <rire> euh, couper. <rire> Parce que euh, euh, à un moment, excuse-moi Elisabeth, me dirait Betty Book, tu sais dans les dessins animés, la fille qui a les, et les bouclettes là. Eh oui. On s'est pas Mais ben, moi oui. C'est une séquence très émotionnelle. Il y a beaucoup d'émotions. C'est la mort de Nathalie. Donc la mort de Nathalie mérite que vous que je puisse le lire dans vos yeux. Et à la fois dans les tiens, t'as vu, t'as pas dormi regard des toi. Oh, tu dois avoir ses yeux assez souvent toi. Je pense qu'il ne doit pas beaucoup dormir lui. Mais... Ah, me fait rire. <rire> euh... Je coupe. Très bien, mémule le regard, machin. On fait la même chose. Le carillon du temps, séquence 15, 1 sur 3, 2 caméras. Le carillon du temps, pardon. Pardon, allez, c'est bien. Et Le moteur est demandé. Moteur Le moteur est demandé Moteur Alors là, ça rigole pas. Non, non, Didier. Sinon, tu as porté du coca pour la voiture. Voilà. Merci, mon Didier. C'est moy moyennement pas bon, même grandement pas bon, oui, oui, coupé, euh, coupé. Oui, oui, coupé, euh, coupé. C'est moy moyennement pas bon, même grandement pas bon, oui, oui, coupé, euh, coupé. Et une belle journée, merci à tous et à toutes.